Salut, c'est Nick Caraway. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de bande dessinée. Mais pas n'importe lesquelles, celles des éditions, ça et là, tout ce qui vient ici, c'est chez le même éditeur qui est vraiment excellent. Ça, on en parle tout de suite Alors tout de suite on entre dans le vif du sujet, je vais vous présenter donc trois BD, une première qui est destinée aux enfants, une deuxième qui est destinée aux ados et une troisième qui est destinée aux adultes. Je vais d'abord vous parler de celle pour les enfants. Ça s'appelle l'Odyssée de Zosimos, c'est fait par Christopher Ford, un gars qui a sa société de films, qui gribouille pas mal aussi en dehors des films qu'il crée. Zosimos, donc là c'est L'Odyssée enfin de Zosimos, là c'est en deux tomes pour l'instant, il y en aura certainement un troisième. C'est une espèce d'histoire complètement barrée qui revisite l'Odyssée d'Ulysse, mais de façon absolument, absolument pas sérieuse. Dans le tome 1 par exemple, il y a un moment, ils vont passer sur l'île Bonbon. Euh, donc Zosimos est un être totalement creux, euh, totalement puéril, qui a décidé de reconquérir son royaume, c'est super drôle Alors au niveau des dessins, c'est quelque chose de euh, gribouillé euh, de façon euh, pas très euh, précise euh, C'est pas des bonhommes patates, mais enfin des, des bonhommes bâtons euh, C'est quand même super bien fait on s'attache très vite aux personnages malgré ça. Il y a notamment un personnage avec une tête de grenouille qui est assez rigolo. Euh, des golems, euh, il y a un petit peu de tout. C'est à conseiller pour un public euh, d'enfants. Euh, même si au départ ils ne vont peut-être pas euh, se dire tiens c'est destiné euh, à, à moi, pour, pour un enfant. D'habitude c'est coloré, un grand format, etc. Mais franchement, vous raterez pas le coup en leur proposant ça. L'Odyssée de Zosimos tome 1 et tome 2 et sans doute un jour un tome 3 mais même aux états unis pour l'instant c'est pas encore sorti Alors ensuite dans leur catalogue euh, je vais vous présenter euh, le, donc la bande dessinée destinée aux ados mais avant je voulais juste vous faire remarquer une petite chose sur cet éditeur les éditions ça et là euh, c'est un éditeur qui n'édite qui pas d'auteurs français euh, il édite que euh, des choses qu'il va chercher à l'international euh, C'est son parti pris. Euh, C'est un bon parti pris après tout. Euh, il a rien contre le, les Français. Il trouve juste qu'il y a d'autres éditeurs français qui font déjà très bien le boulot. Donc, il va chercher euh, des Italiens, des Américains, euh, des Finlandais, euh, enfin des, des Suédois. Tout ça, il va, il va un petit peu partout dans, dans le monde. Euh, il trouve de bien belles choses. Euh, ce qui fait que, à force, il est parti dans une espèce de, de catalogue. Euh, donc cet éditeur il fait euh, des journaux intimes, des autofictions, des choses comme ça Des choses qui peuvent, qui peuvent paraître un peu barbares, un peu, peu compliquées au départ Mais qui tout compte fait sont très abordables pour la plupart euh, Et donc euh, il se retrouve, euh, mécaniquement c'est curieux à avoir la moitié des auteurs qui sont des femmes et la moitié qui sont des hommes Après tout on va euh, l'applaudir pour ça Parce que euh, comme vous savez je suis très attaché euh, aux auteurs filles qui doivent absolument émerger, qui doivent absolument être aidés, parce que ce pas les messieurs bien machos du milieu de la bande dessinée qui vont euh, les aider dans ce domaine. Donc je vous parle tout de suite de Sestrières, la BD suivante, qui est destinée aux ados, c'est l'histoire d'une jeune fille, Federica, euh, qui vit à Sestrière, euh, dans la station euh, de sport d'hiver euh, célèbre. Sa copine, Noémie, qui est, assez superfi qui est très superficielle d'ailleurs, va disparaître. Euh, no euh, Federica va retrouver le portable de euh, Noémie et elle va réussir comme ça à retrouver euh, le, le cheminement d'une soirée qui est franchement une soirée ratée euh, malgré euh, le, le côté, comment dire, les adultes se moquent complètement de la disparition de Noémie, personne ne s'inquiète alors que Federica, elle, elle est bien derrière, euh, elle surveille bien alors chose tout à fait notable, surtout ne vous enfuyez pas, c'est de la bichromie, de la bichromie vert et violet et en fait, ça sert carrément l'histoire. C'est vraiment, c'est un petit truc au départ, ça dure, allez, 10 secondes pour s'y faire, 15 secondes, et en fait, très vite, on rentre dans l'histoire, on est vraiment happé, et la, la bichromie vert et violet, vraiment, donne un, un aspect très particulier, une ambiance très très particulière. Pour moi, j'ai pas peur de le dire, écoutez, il faut absolument que ça euh, rentre dans les sélections des festivals de bande dessinée de 2017, donc, si cette BD ne reçoit pas de prix bientôt, euh, au cours de l'année 2017, franchement, c'est une injustice. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On va passer à la BD suivante. Voilà, maintenant on va passer à la dernière BD que je vais vous présenter. Euh, avant ça, une dernière petite chose que j'avais envie de, de, de dire à propos de cet éditeur, ça et là, que j'adore, euh, c'est que c'est un éditeur indépendant. Un éditeur indépendant, il y en a dans les romans, il y en a dans un tas de domaines. C'est quoi être éditeur indépendant C'est vraiment avoir un côté militant, c'est vraiment ne pas dépendre d'une grosse boîte qui va commencer à vous dire faites ci, faites ça, et ensuite au hasard des rachats se dire tiens, non, on va changer la ligne éditoriale, tout ça. Ce qui fait que les éditions ça et là ont vraiment leur identité propre, et c'est à partir de là, c'est un gage de qualité comme on le dit d'ailleurs dans le site LeapFly avec lequel je suis souvent associé, euh, donc le site LeapFly qui fait la voix des indés, une opération euh, avec les éditeurs indés, euh, il vous propose de lire hors-piste. C'est vraiment le cas en particulier ici. Donc, troisième BD, celle pour les adultes. Celle-là, vous la connaissez euh, peut-être, sans doute, si vous êtes amateur de BD. Euh, Château Latente. Il y a eu un deuxième tome de paru depuis, qui est parti chez Delcourt, ça c'est dommage. J'aurais aimé que ça reste chez ça et là, mais bon, Delcourt avait sans doute un plus gros chéquier. Euh, donc, euh, Château Latente, c'est une histoire euh, qui singe un peu les contes de fées, euh, toutes ces choses-là, euh, dans laquelle on peut trouver euh, des religieuses euh, à barbe, euh, on peut trouver des, des hommes à tête de cheval sans que ça dérange personne. C'est un ouvrage très féministe. Linda Medley, encore une fille, hein, comme, comme pour Sestrière, où c'était Lucia Biaggi. Euh, donc, euh, un, une BD format roman graphique noir et blanc Mais franchement, euh, alors ça, ça a eu toutes tout des, des sélections dans, dans les prix festivals, etc De bien belles choses Il y a de l'aventure, il y a de l'inquiétude, il y a du suspense euh, Ça, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime lire de la bande dessinée Mais qui cherche des choses un peu en dehors S'il n'a pas, euh, pas encore ouvert euh, Château Latente il faut l'encourager et euh, vous-même, il faut absolument essayer. C'est vraiment une excellente bande dessinée euh, que je vous conseille chaudement. Euh, voilà, donc euh, ensuite, tiens, on va terminer par un appel au bibliothécaire. Voilà, on termine par un appel aux bibliothécaires et euh, si vous n'êtes pas bibliothécaire, il va falloir mettre un coup de pression sur ceux qui achètent des BD dans les bibliothèques à côté de chez vous. Voilà ce que je vous propose. Les éditeurs indés, ils n'ont pas de visibilité. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui serait vraiment bien pour les aider à continuer leur activité, c'est par exemple pour les éditions ça et là, prochaine commande BD, vous achetez une ancienne, un ancien titre un titre du catalogue euh, il y a quelques années et quelque chose de très récent, quelque chose qui est sorti dans les trois mois, pour vraiment aider à la nouveauté. Si vous êtes euh, un usager des bibliothèques, vous allez voir euh, donc votre bibliothécaire et vous lui proposez deux titres, un ancien et un nouveau, comme ça vous aidez à vendre les anciens titres, à continuer à les faire connaître et vous aidez à euh, émerger à faire émerger un titre avec un ancien titre. Euh, avec un nouveau titre, pardon. Si ouais, en plus, je commence à dire des bêtises. Euh, donc, voilà, ça, c'est le deal. Euh, donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, je vous casse les pieds avec ça, mais je vois que vous le faites, c'est très bien, vous likez. Euh, ensuite, euh, vous n'hésitez pas à partager euh, cette vidéo sur vos Twitter, euh, sur ce que vous voulez. Bref, euh, Facebook et compagnie. Euh, ensuite, une dernière chose je fais régulièrement des vidéos dans certains domaines donc si, si les BD euh, ça vous plaît, je vais en reparler si euh, vous préférez euh, du euh, roman, euh, mes auteurs préférés etc, euh, j'en fais aussi j'ai des choses comme ça, j'ai des, des euh, sujets de vidéos qui reviennent régulièrement le mieux, pour ne pas me rater, parce que je ne fais quand même qu'une vidéo par mois, c'est de s'abonner au moins vous êtes sûr de ne pas rater mes suivantes et donc euh, bah, je vous dis à bientôt je vous remercie euh, euh, tous, euh, tiens je fais un petit coucou aux, à, mes, euh, à mes auditeurs, enfin à mes spectateurs euh, de Corée du Sud. Il y a eu un moment, j'ai eu un pic, j'ai eu 12% de, de, des personnes qui me regardaient, qui, qui venaient de. Qui, qui regardaient de la Corée du Sud. Ça fait chaud au cœur de voir des choses comme ça. Donc euh, salut, à bientôt, dans de nouvelles aventures. Ciao